Le succès aidant, Ubisoft s'est lancé corps et âme pour vous concocter une suite encore plus colorée de ce jeu de plateforme. Incarnant toujours Rayman, vous allez devoir combattre des robots venant du fin fond de l'espace. Hormis un environnement graphique totalement remanié, plusieurs améliorations ont été ajoutées. Ainsi, Rayman possède des nouveaux coups et il est désormais possible de se déplacer sur deux plans.